particulièrement intransigeante sur l'utilisation d'une carte de presse, facturée 54 euros par an, et qui n'autorise pas le critique à inviter avec sa carte de presse, sa mère, sa belle-mère, son copain, ou un des désargenté. Cette accréditation, qui est un lieu d'invitation strictement nominative, passe dans des grands festivals de la couleur bleue ou rouge ou verte, et correspond, comme le décrit le célèbre poète italien, aux différents cercles où vous êtes admis. Car... Si le grand festival affiche, comme l'affiche la du groupe de monde, sa volonté d'être une fête populaire, ce système de serre concentrique qui donne droit à une projection, puis une rencontre avec le réalisateur, puis à des soirées privées, c'est peut-être d'ailleurs ce système bleu ou vert de pastilles qui a conduit la campagne d'un réalisateur à se défenestrer, la pâtisse verte et la cocaïne servie à profusion, afin de faire taire tout sentiment de culpabilité, l'avait peut-être désinhibé, le sapeur du vide. Et puis, il y a dans les grands festivals ouvrant un système d'aide à la production de films à détermination culturelle, le mot du délégué qui remercie les autorités culturelles, le ministre, tout en rappelant le souci d'une diversité encadrée par les stands du marché du film associé à France Culture. Aussi, il est intéressant de noter que l'interruption même momentanée de ces grands festivals, permettront aux réalisateurs de se détourner de la compétition, du marché, du mot du président, de Télérama et de réaliser les films qu'ils portent au fond de leur cœur comme réalisateurs. Et ils n'ont pas non plus illusoire de considérer que l'obligation de comptage d'onde de guerre et des entrées dûment tamponnées dans les festivaux de la ville exigées au nom de la transparence et de l'honnêteté favorisera enfin ces merveilleux espaces de confrontation que sont les petits festivals qui permettent aux médiateurs culturels présents de présenter leur plan de communication, que le public écoute d'une oreille distraite, battant ancien en brèche la consigne, qui impose que tout organisme culturel recevant une subvention, le droit de s'interdire tout esprit partisan et donc être apolitique. C'est sans doute pour cette seule raison que le grand festival de documentaires, a retiré de la programmation des films de cinéastes israéliens, non pas comme la direction du festival l'a prétendu pour protester contre l'agression israélienne dans la bande de Gaza, mais bien parce que dans un grand festival, le cahier des charges impose encore une fois de regarder les films, de questionner le cinéaste sur ses projets et de cantonner ainsi le cinéma dans un spectacle. Ce qui n'est pas grave en soi. Si ces mêmes auteurs sélectionnés n'arrêtaient pas de répéter ils sont contre la mondialisation, contre le conflit, etc. Mais chez nous, encore une fois, faudrait-il s'entendre sur ce terme de nous. Mais justement, c'est un nous informel, sans barrière, sans périmètre, qui échappe donc à toute reconnaissance fiscale, juridique et subventionneur. Il n'y a qu'une rencontre informelle, sans cahier des charges. Les cinéastes, nous les logeons chez les habitants. Les frais de déplacement, nous disons que nous ne les remboursions pas afin d'écarter les professionnels prédateurs de la profession, ainsi, sans aucune pression sur la programmation, puisque nous ne sommes pas tenus d'équilibrer un budget, grâce au prix libre d'entrée de la buvette qui chapeau également au service de la culture de la mairie, les frais de déplacement sont généralement tous remboursés. Nous ne, pas, nous ne défendons pas un statut de représentation sociale et rassurant de l'artiste reconnu pour que n'importe quel entrepreneur ait lui aussi inclus dans le marché dossier de place et culturel Les cercles sans prise de la plastique rouge, verte ou jaune se forment. Le subventionneur peut parler, l'éducateur peut parler, le coordinateur de la mairie peut parler, le public les ils sont conclus. Nous ne sommes pas l'avant-garde. Alors, en là, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait déjà deux parties sur notre émission, donc on a été écouté deux fois, et là, la vidéo, elle a l'air d'être. Euh... On met que la vidéo est terminée sur la page Facebook euh, euh, Radar. T'en es où, Marc C'est la quatrième prise. Quatrième prise Et donc tu viens de relancer là On est en, à l'antenne Oui, au, au moment où Pierre a commencé son discours. Bon, moi, avant de repasser la parole à Jean-Michel, je voulais citer des euh, chefs spirituels au PI euh, dans, dans une lettre qu'ils ont envoyée euh, il y a de très nombreuses années. Euh, dans, euh, avant les années 50, au président américain, et voilà ce qu'il disait. Aujourd'hui, presque toutes les prophéties se sont réalisées. Des routes grandes comme des rivières traversent le paysage. L'homme parle à l'homme à travers un réseau de lignes de téléphone, et il voyage sur les routes et dans le ciel avec ses avions. Deux grandes guerres ont été faites par ceux qui abordent le Svastika. Où le soleil levant, l'homme joue avec la lune et les étoiles. La plupart des hommes se sont égarés hors de la voie que nous a montré le grand esprit. Le grand esprit a dit que si une gourde de cendres était renversée sur la terre, beaucoup d'hommes mourraient, et que la fin de cette manière de vivre était proche. La fin de cette manière de vivre était proche. Nous interprétons cela comme les bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. Nous ne voulons pas que cela se reproduise dans aucun autre pays et pour aucun autre peuple. Voilà. Euh, je, je pense qu'on doit de plus en plus s'adresser euh, aux personnes qui pensent par elles-mêmes et, et qui euh, tirent des enseignements de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ont vécu d'autres personnes. Et moi, Jean-Michel, quand j'étais... Connu et rencontré parce que tu avais été invité par la maison de vigilance de Taverny il y a de nombreuses années. Voilà, et c'est là on s'est rencontré la première fois. Et j'ai tout de suite du coup sympathie pour toi parce que j'ai vu déjà que tu ne correspondais pas à l'image qu'on pouvait donner de quelqu'un de sérieux. Donc j'ai vu que tu n'étais pas quelqu'un qui se prenait au sérieux. Et donc j'ai que tu étais quelqu'un vraiment sérieux. Et j'ai lu tes livres. Ils sont extrêmement bien documentés, donc je les recommande pour euh, toutes les personnes qui vont prendre conscience de ce qu'est la réalité euh, de l'Omerta organisée sur les catastrophes nucléaires. Mais comme tu disais, Fukushima, dans ses effets sur la biosphère, dans ses effets trop sur la planète, était effectivement une catastrophe de plus grande ampleur, mais comme elle est nucléaire, elle est elle aussi perpétuelle. Parce que les enfants qui vivent en Biélorussie aujourd'hui, 34 ans après la catastrophe, ont eh peut-être même plus ont plus de problèmes de santé que ceux qui y ont vécu dans les cinq premières années, c'est-à-dire entre 86 et 91. Parce qu'il faut savoir que pour, pour entrer dans la chaîne alimentaire et pour contaminer l'environnement, il, il faut plusieurs années. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là, au niveau de la contamination si tu veux, on ressort deux de contamination, il y a par inhalation et par injection. Donc il est évident que pour ce pays-là, vu que les trois-quarts des terres sont contaminées, tout produit dans le pays est contaminé. C'est exact. que ça s'est passé euh, il y a bientôt dix ans, ça fait dix ans, là on l'avait prête à Fukushima, aux alentours de Fukushima, et même beaucoup plus loin que Fukushima. Euh, parce que les, les Japonais ne parlent et ne font des études que sur la région de Fukushima. Ils ont simplement oublié que les euh, sages euh, à Tokyo ont, ont révélé des particules radioactives à Tokyo. Ils ont oublié qu'à 50 km de Fukushima, il y a eu des retombées de plutonium. Donc effectivement, euh, partout dans ces endroits là tout ce qui pousse et est contaminé. Il les analyses des légumes et tout. Mais, mais aujourd'hui, euh, ils vont même produire des légumes à euh, Chine, Ça ne hein, les arrête pas. Donc euh, c'est catastrophique. Donc effectivement, il y a l'ingestion de produits alimentaires contaminés. Et puis il y a, il y a aussi, euh, à chaque fois qu'il pleut, qu'il y a des incendies, c'est remis en suspension. Et naturellement, ça peut pas rentrer encore dans les poumons. Et alors ça produit effectivement euh, des cancers et on va en avoir de plus en plus au Japon avec des cancers du poumon. Des... Et ce que j'ai expliqué dans mes livres pour la Corse, euh, des cancers du, du poumon avec des cancers favorisés pour les fumeurs, naturellement, avec des cancers du foie favorisés pour les gens qui, qui boivent beaucoup, euh, etc. Et des, des cancers du pancréas, comme vous l'avez expliqué euh, le, le professeur Bellpom dans, dans mon livre, dans mon dernier livre. Et tout ça s'est remis en cause. Mais c'est pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des études qui sortent de, de tous les mois sur les augmentations ou les baisses de salaire, de, de, de, de, de ça et tout. Et vous avez d'excellents de, de, professeurs américains qui, qui ont détaillé aussi bien, j'avais mis leur rapport dans, dans le livre sur Fukushima, mais euh, je les mets également dans le, le prochain livre. Euh, qui devrait sortir pour le dixième anniversaire, il devait sortir cet été avant les Jeux Olympiques, mais bien tu vois, avec ce qui se passe, c'est la sortie est repoussée. Oui. Mais aux États-Unis, suite à Fukushima, ils ont eu une augmentation de décès et chez les bébés, les nouveau-nés, chez les personnes âgées, mal en point déjà. Donc effectivement, il euh, y, y a eu du lait contaminé aux États-Unis en Californie. Donc. Et quand on lit bandage lui, il raconte bien que les cancers, au niveau de la mortalité par les radionucléides, eh bien, ils sont minoritaires sur les causes de mortalité provoquées par les radionucléides, parce que principalement, ça s'attaque aux fibres musculaires, donc problèmes cardiaques et au système nerveux périphérique et central. Et donc, comment est-ce qu'il a su ça, cet homme Eh bien, c'est que c'est un anatomopathologiste et il a disséqué des centaines d'enfants euh, morts en Biélorussie euh, après la catastrophe de Tchernobyl. Et c'est comme ça, c'est en prélevant les organes, en, en les, en les voilà. réduisant en liquide, avec un bol mixeur, en les mettant dans un appareil spécial pour mesurer la radioactivité, parce que comme la radioactivité est stochastique, donc il faut plus le temps et long plus le temps de mesure et long plus la mesure est précise et c'est le premier à avoir parlé euh, des pathologies et de, de la gamme de pathologies euh, que développent les radionucléides et c'est pour ça qu'il a a été persécuté et qu'il a failli mourir en prison. Euh, euh, — Il a fait plusieurs années de prison parce que lui aussi, il était à l'encontre de ce qu'il fallait dire, puisqu'il avait expliqué que, contrairement à ce qu'on nous disait sur les faibles doses, elles étaient très dangereuses. Et il a démontré par ses travaux que les faibles doses étaient très dangereuses, étaient encore plus dangereuses, les faibles doses à longue échéance comme si tu utilisé, en fait 30 ans, sont beaucoup plus dangereuses. Et c'est d'ailleurs été confirmé par le professeur Belpom dans, dans mon livre. Le professeur Belpom parle aussi du danger des faibles doses à, à longue durée. Et il y a aussi euh, l'équipe du professeur Pechco euh, aux Etats, euh, au, non, au Canada, à l'Institut du Manitoba, qui en 1972 a fait une étude où il a montré que des doses 5000 fois inférieures aux faibles doses de radiation ionisante, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la 5G parce que ça, ça tombe à la limite des radiations ionisantes, hein. et bien avait des effets letaux de destruction de la membrane cellulaire. Pourquoi Parce que quand on reconstitue au niveau informatique, tout à l'heure, j'ai vu de ton visuel Pierre Labreau sur Prigogine et euh, les mouvements de convection. Oh. <rire> donc quand je, je montrais le livre de bandage d'esprit. alors pourquoi, euh, c est, c est, pourquoi les faibles doses ont cette euh, létalité supérieure aux doses dites faibles Eh bien, c'est que tout simplement... Les radicaux libres, donc les ions qui sont créés par les radiations ionisantes, lorsqu'ils sont très peu nombreux, eh bien, ils, ils, ils ne peuvent pas s'aligner entre eux. Lorsqu'ils sont très nombreux, ils, ils, les ions négatifs et les ions positifs s'annulent avant d'attaquer la membrane cellulaire. Alors que quand ils sont en très petit nombre, eh bien, ils, ils, ils rentrent en contact avec la membrane cellulaire et ils arrivent à la déchirer et à la casser. Et donc c'est ça qui explique la très grande dangerosité. Et aussi, il y a l'autre effet, qui est un effet physique, c'est ce qu'on appelle euh, l'effet le, du rayonnement, c'est-à-dire un rayonnement est, inver, est, est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc c'est cette règle-là qui fait que quand un radionuclide est inhalé ou ingéré, par exemple dans les bronches ou proche d'une cellule, eh bien il est tellement prêt que la dose de radioactivité et ses effets est beaucoup plus grande parce qu'un rayonnement à, à 1 mètre s'il est de 1 et eh bien à 2 mètres il n'est pas de, de 1 demi, il est de 1 quart voilà et c'est ça et, mais inversement si je le rapproche à la moitié, à 50 cm il est 4 fois plus fort à 25 cm il est, ben, euh, est ça, 16, 16 fois plus fort en 2 et bien fois plus qui fait qu'un un seul radonuclide collé à l'intérieur d'une cellule ou dans du flux sanguin euh, ou dans les bronches va finir sur quelques décennies à développer euh, un cancer qui, dans ses prémices, ne sera pas détectable et donc qui va métastaser et quand on découvre le cancer, il est jamais métastasé, donc il est quasiment euh, non-traitable mmh. ou tout du moins non-traitable selon les techniques actuelles parce qu'il faut voir que ce monde on peut dire orwellien mais ce monde euh, militaro industriel nucléarisé, et eh bien, il ne voit que le profit. Et quand il y a des personnes qui découvrent des moyens de guérir le cancer qui ne permettent pas aux grands laboratoires pharmaceutiques de réaliser d'immense profits, eh bien, cette personne est persécutée et est finit par mourir des persécutions. D'ailleurs, c'est arrivé au professeur Beljanski. Voilà. Donc, euh, rendons à chaque fois César, ce qui appartient à César. Et moi, aujourd'hui, j'ai tenu à teinter euh, Jean-Michel. Je savais que nos émissions, euh, au niveau technique, au niveau de l'organisation, euh, euh, voilà, sont comme elles sont, mais, mais je pense que c'est ce qui plaît aux gens qui les regardent, c'est que ne peut pas, en une heure, euh, faire le tour d'un sujet, quel qu'il soit. Et là, on a discuté, on s'est contredit, mais à chaque fois, on a ramené des éléments. Mais je pense que... Aujourd'hui, il faut regarder la crise du Covid-19 à la lumière de Tchernobyl et de Fukushima, euh, c'est-à-dire en ayant toujours tout conscient de, de ce qui est le discours officiel. Oui, oui, je, je, je, le, je vais le mettre en lien sous, sous, sous l'émission. Faire la différence entre ce qui est le discours officiel et ce qui sont les discours et alors qu'on pourra qualifier de faire celui, de, de, de, de... Donc, on ne pourra pas attaquer le discours, on attaquera la personne qui le tient. Alors, toi, dans ton cas, tu as été attaqué physiquement et j'espère si ne jamais être dans cette configuration, mais crois-moi que euh, du rejet euh, euh, néo-nazi, ou crapule ou, ou, ou escroc, j'y ai eu droit, euh, et, et que, effectivement, je me rends compte souvent que lorsqu'une personne ne peut pas contredire euh, quelque chose d'extrêmement grave sur le fond, eh bien, elle se prend directement euh, à, à, à, la, à la personne. Voilà. Et donc, moi, je... Euh, je veux dire que je m'en suis bien sorti, contrairement à Claire Sèvrac, euh, qui est partie suicider, soi-disant, avec cinq valises, et se jeter sous le point. Quand on va oui. suicider, on part pas avec cinq valises. Quand ils veulent tuer quelqu'un, ouais, c'est pas... mal. Le, je veux dire pour le commun des mortels, le, le français moyen qui vit, ils disent « mais c'est pas vrai, ils décollent, euh, c'est la Mais si, dans notre pays, ça existe. Alors Robert Boulin et Pierre sont des célèbres suicidés de la 5 République. Robert Boulin, oui. ou Pierre berré voilà. Donc moi je, je, je dis, ce sont des suicidés, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle le syndrome euh, de, de, de dépression euh, euh, républicain. Voilà. C'est-à-dire ouais. que, euh, bah, effectivement, tu combats un type, où on a fait réaliser plus-value à, à Mitterrand avec l'affaire américaine Cannes, hein, ça Patrice Pela, et bien tout à coup, même, tu peux être Premier ministre, tu as une putain de dépression, et euh, tu te tires une balle dans la tête avec l'arme de ton garde du corps. Et moi, j'ai connu des gardes du -coeur, ouais. euh, tu es mort avant de toucher leur arme. Hein. Et jamais un garde du n'oubliera son arme dans une de voiture. Et, et en plus, Jamais tu trouveras un cadavre avec sa tête entière s'il si est tiré avec l'arme d'un garde du corps, parce que les armes du garde du corps, c'est 9 mm, et tu sais très bien qu'un 9 mm, ça fait exploser la tête. Voilà, donc voilà pour euh, Pierre, Pierre Bérégoire, et après pour Robert Boulin, ben, moi je suis très triste que la fille euh, de Robert Boulin euh, n'ait pas pu euh, obtenir le procès, vu que visiblement, les deux assassins de Robert Boulin euh, sont morts de leur belle mort, et on a presque des subrailles nationales pour l'un d'entre eux, voilà, c'est la vie. Il semblerait que ce Lascar avait vendu même le réacteur aux Irak et à Saddam Hussein, le grand démocrate. Voilà, voilà le monde dans lequel on vit. moi, aujourd'hui, j'appelle les gens à, à remettre en cause justement l'ONU, à essayer de faire de manière mutualisée, venir, hop, hop, ce qui va nous réhausser, nous tirer par l'eau, l'union des peuples, c'est-à-dire petit à petit, on doit dépasser les États il faut créer des pouvoirs locaux insubordonnés, et à partir de là, les États-nations qui sont vestigiaux et qui ne tiennent plus que grâce au financement des transnationales pour pouvoir nous voler les ressources naturelles et nous asservir comme des ressources humaines, eh bien, ils disparaissent. Pierre Tu veux dire le mot de la fin je bien, Effectivement, je veux bien dire le mot de la fin. Euh, je vais citer Sean Peggy. Tout simplement, il ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité se fait complice des menteurs et des faussaires. Ah ben franchement, je, je n'aurais pas mieux fait comme conclusion. Et je te remercie franchement mille fois, à la fois pour ta bonne humeur, ta euh, compétence et ta gentillesse, c'est-à-dire le fait des places chez toi, il est 23h30. Euh, je te remercie parce que j'ai contacté toutes ces personnes. Elles n'ont même pas eu de la politesse de décliner mon invitation en me disant non, je ne peux pas aussi. Elles ne m'ont pas répondu. Voilà, et toi tu m'as répondu. Et, et ça, c'est bah, la fraternité ouais. et l'amitié et, euh, et, et parce et... que ce qui me passionne, c'est pour ça. Euh, J'essaye d'éclairer les gens un petit peu qui Et Donc c'est passionnant et voilà. Et puis et ben, on se retrouvera, j'espère, ouais. à la pour mon Fukushima. Voilà. Et, et donc, euh, bah, au nom de Pierre Lavreau, de Pierre Merachkowski, de Nina Zivanciewicz, de Marc Gazi et de moi-même, Pierre Houllier-Lers-Régé Niveau, nous te remercions. Et nous allons fermer cette 112e Et la, la 102 deuxième je tiens à vous le dire tout de suite, euh, elle a pour titre 5G. Alors, c'est pas 5G général ou c'est pas général à 5G, et... c'est vraiment la 5G, oui, ce qu'on qu tente de nous imposer. Voilà. Ça va être étonnant. Voilà, bah, si tu veux, tu, tu, tu peux revenir, hein. tu es, es, es invité. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et, et merci à toutes et tous. Ciao